Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 177 de Stage One Et nous allons jouer aujourd'hui à World of Zoo euh, Alors World of Zoo, je sais pas du tout ce que c'est <rire> Donc voilà, ça c'est dit, c'est fait euh, C'est un jeu, euh, au départ j'ai cru que c'était World of Goo Et en fait non, c'est World of Zoo, ça va parler d'animaux j'imagine euh, Et donc c'est parti, Bon c'est la première fois que je le démarre euh, Donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre je vous laisse l'introduction De la vidéo d'introduction, euh, ça a l'air spécial euh, donc ça parle bien d'animaux. World of Zoo, appuyez sur une touche pour commencer. Donc on voit des animaux. Alors, commencer langue, euh, ouais, non, en français. Donc on commence. Qu'est-ce qu'on prend comme animal euh, On va prendre euh, des singes, ils ont l'air sympa Voilà, c'est l'heure de faire la fête. Les petits singes, voilà, construire la zone. Un vrai festin. Alors, les petits singes. Enclos. Nursery. Euh, créer. On va peut-être créer un animal. On va essayer de, de voir ça. L'enclos. Ouais, donc en gros, ouais, voilà. Il faut que... Là, ça doit déjà avoir un singe. une des singes. Ok. Ok, donc j'ai un singe. Voilà. Euh, ouais, on peut le modifier. Qu'est-ce qu'on peut faire Espèce. D'accord, on a trois espèces. Celui-là, il est sympa. Oh, j'ai du mal à parler ce matin. Et oui, nous sommes le matin. Information. Hum, écrit. Euh, Est-ce que je peux changer plus de trucs Genre personnaliser. Euh, on va le faire grandir. Un grand singe. Voilà. Euh, les oreilles. Ouais. Ah non, il faut le débloquer l'autre, là. Euh, ouais, on va garder les oreilles comme ça. Voilà. Bon, ouais, il y a tout un tas de choses à modifier. On va sauvegarder. Voilà, et on va jouer. Alors, action, menu, zoom, un, suivre à droite, suivre à gauche. Je... D'accord. D'accord, euh, on va voir qu qu'est-ce qu que ça va être le but. Voilà. Ah, d'accord, il fallait que je clique. Je me disait aussi. Traitement de gardien, non Voilà. Pour obtenir un statut d'amis, on est On animal. Tape sur le sol. L'animal te suit. D'accord. Tape sur l'objet. L'animal utilise l'objet. Bon, enfin bon, ça je l'avais à peu près deviner donc ça devrait être à peu près bon on va voir ce que ça donne alors voici notre singe voici je ne sais pas quoi clique sur la jauge de coeur oh il est mignon ah, il est très mignon <rire> donc euh, qu'est ce qu'on peut faire avec ce singe donc on est dans une sorte d'enclos Euh... Ouais... Tiens, hop D'accord, donc il avait une bulle On vient de lui donner une sorte de jouet Donc apparemment on est sur une sorte de gardien d'animaux en fait C'est un... C'est du gardiennage d'animaux on... euh, Là il a disparu mon singe Ouh, le singe, où es tu Ah, il ben, est basé où D'accord, génial Ah, ça il ressort alors l'écran, euh, je peux pas le bouger. Il suit automatiquement le singe. C'est-à-dire je peux pas aller hein, ni à droite ni à gauche. Mais en fait, ça reste, ça reste sur le singe. J'essaye de l'appeler, de le faire aller un peu où je veux. Ouais. Ah ouais. Oula, oula, qu'est-ce qui se passe Oui, il, il est tout content le singe là. Oula. D'accord. Je savais pas que je savais pas que mon singe était tigrou. Hop là, hop, hop, hop, hop. C'est pas moi qui fais ça, hein. c'est lui. Qui joue il saute comme euh, comme ça tout seul. Hein. Ouais. D'accord, il fait quoi là Allez, joue avec ta balle, Alors, tu m'as avec ta balle. Non, non, va bah, pas là-bas. Ah, Banane. Hop. Donc apparemment, quand il a envie de quelque chose, hein, faut lui donner. Voilà. Ah, il est content. Regardez, il y a des cœurs en haut à, en haut à gauche. Des cœurs qui, qui se remplissent. Donc il doit être content. Ah, on le lave. Ah. Voilà. Encore plein de cœurs. Voilà. Voilà. Allez. Allez. Je fais péter les cœurs. Les cœurs montent. Les cœurs montent. Voilà. Gardien de singe junior. Voilà. C'est pas ce que je disais. J'étais un gardien de singe. Nouveau défi. Ça, c'est des objets. Euh, Qu'on a débloqué apparemment. Ajouter un autre animal. Non. Un autre animal J'ai inventé un nouveau mot. Un animal. Alors, dans mon sac, qu'est-ce que j'ai Donc, j'ai tout un tas d'objets. Euh, ça doit être à manger. Ah. Allez. Bon, bah tant pis, c'est tombé par terre. Ah, d'ailleurs, ça fait. Euh... C'est quoi C'est quoi ce qu'il qui par terre C'est une plante elle a poussé, il a poussé mon fruit que j'ai laissé par terre ça. Allez viens là au pire, Rex. Arrête de vouloir jouer, espèce de nul Allez Bon, il gagne des cœurs, il a déjà 11 cœurs. On va... Ça doit être en haut à gauche, ça doit être la petite jauge en fait de cœur. Ah bah tiens, c'est quoi ça Ça doit être une sorte de... Allez Tiens de, en fait, de trouver comment on lance les trucs. Il l'a éclaté Il vient d'éclater le ballon. D'accord. Bah, va te laver. Voilà. Il va dans l'eau. C'est vraiment sympa. On a un cadre assez... Euh, assez... Bah, plutôt pour les enfants, évidemment. C'est sûr que je m'amuserai pas non plus à jouer à ça. À jouer à ça toute la journée, mais... Ouais, disons que c'est sympa. Ah, il veut jouer au petit bonhomme, là-bas. Ah, j'ai raté la bulle. Ah. Parce qu'en fait, il voulait ça. Derrière, il voulait autre chose. Là, il est tout content. Merde, donc j'ai plus la bulle. Euh. Ouais. Je vais lui donner à manger. J'ai l'air d'avoir que, que à manger là, mon sac. C'est bizarre. Hop. Je lui balance des bananes sur la tronche. Oh putain, il vient il chier une patate. Oh mon dieu. Il vient, il vient de nous laisser un colombin par terre. Qu'est-ce qu'il veut encore Hop Un super jouet pour tes animaux. Oh là là, oh là là, ça c'est un, un jouet rebondissant, ça. Comment il est content, ça Par contre, il joue une grosse bouse, là, par terre. Bon. En espérant qu'il en fasse pas toutes les 3 secondes. Il doit y avoir un moyen de les nettoyer, mais je l'ai pas encore trouvé. Bon. singe De bronze, qu'est-ce que j'ai gagné? Ah, c'est le singe qui, a, qui est monté à niveau. Non, parce que je sais pas. Mais il dit, ouais. Ah, merde, il a perdu son jouet. Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qui nous fait? Qu'est-ce qui nous fait? Et là, manger sa banane, il J'ai toujours le caca là, que je sais pas quoi en faire. Bon, bah, tant pis. Gros caca. Allez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme objet Friandise relaxante. <rire> des friandises avec des somnifères dedans. Lol. Euh. Ouais. Après c'est sûr qu'on commence à s'emmerder. Hein. Euh... Oula c'est quoi ça C'est un truc qui. qui avance tout seul. Il a l'air de ça. A l'air de suivre mon singe. Voilà. Ça a l'air de lui casser les couilles plus qu'autre chose quand même. Alors comment je le remets Hop, dans, ma, dans mon sac, c'est bon. Allez, je vais, je vais vous laisser les 5 minutes de gameplay là. Vous entendez bien, en plus la musique est entraînante. Donc je vais jouer euh, tranquillement. Allez, à dans 5 minutes Nous voici tous ensemble. Allez, ruine des singes donc là j'ai euh, gagné encore un truc à niveau je crois. Donc je peux créer un deuxième singe dans mon dans mon, dans mon zoo, on va dire. Alors un petit singe alors on lui met euh, oula, oula, ça c'est des races qu'il faut payer. Donc je peux en acheter une. Par exemple celle-là. On va bah, dépenser de deux étoiles j'en ai 17, donc j'en avoir 15 maintenant. Voilà. Alors est-ce qu'on peut... Donc euh, les traits... Ah on peut changer aussi sa ça, ça personnalité. D'accord On va rester euh, sur, sur du joueur à euh, peu près violent. Voilà. Grave. Voilà. Allez. Voilà. Terminé. Sauvegardé. Et donc si on joue maintenant, on devrait le voir aussi dans notre zoo, j'imagine. Et voilà, j'ai un deuxième singe. Alors comme, euh, comme on peut remarquer tout à l'heure, bah, j'ai réussi à nettoyer le caca qu'il y avait en fait, il fallait aller chercher dans le sac. Euh, dans, les, dans les différents endroits. Alors eux, euh, ils sont. Ils sont, euh, ils sont chiés, là mais bon. Il faut changer un peu la musique. Histoire que ce soit un peu plus entraînant. Ah il me fait un peu chier ce, ce ballon là. Il fait du bruit, il casse les. casse les noix et tout, il suit tout le monde. Un ballon qui sert à rien. Alors, on a du raisin, maintenant. On a des ballons musical. Oh Ah oui, il adore. Entraîneur de singes, 50%. Oh, ils sont plus contents, les singes. Alors, est-ce que les, les cœurs valent pour les deux singes Bah, vu qu'il n'y a qu'un seul icône en haut, j'imagine que oui. Alors, qu'est-ce que c'est, la deuxième balle Une balle hypnose. Ouais... Vous en aurez un à tirer, il préfère la balle qui fait de la musique. 18 sur 423, c'est bon. J'ai un train de 18 sur 400, ça c'est beaucoup. Au début, c'était 50 pour monter. Tuyau d'arrosage. On va les arroser, tiens. Oh, il aime bien se faire arroser. Est-ce que l'autre, il aime bien se faire arroser aussi Il est un peu loin. Ah ouais, il a l'air d'aimer. Ah non, mais c'est pas lui. <rire> lui, il a pas fait de cœur, ça va être l'autre il s'éclate avec le ballon L'autre, alors il est dans l'eau On le lave avec de l'eau il, il doit être en train de se dire C'est une casse des noix Tiens, mange mâche ton mâche machin qui te calme C'est censé être le, le, bon, le, le gâteau relaxant Donc euh, voilà Il est censé être calme normalement après Bulles ah, On peut faire des bulles ils sont tout contents. Ouais, ils sont tout contents, il y en a un qui est tout content, l'autre il est en train de dormir. Yep. Hop. Alors, est-ce que c'est mieux avec ou sans musique Je sais pas. A euh, voir hein, par rapport à l'ambiance. Bah là on est. Je suis en train de parler donc je m'en fous un peu mais, euh, mais c'est vrai que c'est plus entraînant quand vous êtes dans votre petit délire, vous mettez votre petite musique. Bah D'ailleurs en fait il y en a que 3 ou 2, je sais plus. Alors on a swi on, on switché, on a switché, il n'avait pas 50. Tiens prends du raisin, salaud. Allez vas-y, mange. Ouais, il a mangé un grain de raisin. Gourmet singe, 40%. Voilà, donc les deux s'amusent Hop, on remet un petit peu de musique En fait ça me manque au bout d'un moment Voilà, et, euh, et on va s'arrêter là Regardez bon, c'est quand même plutôt sympa Comme, euh, comme jeu En ah, plus pour les enfants comme je dirais Et donc euh, bah voilà, bon ce sera tout Donc euh, pour World of Super.